Oui, oui. Ah bon, c'est la même heure que, que la France et l'Italie. Ah bon, ça, vous faites la visite. Oh, sur l'italiano. Ah, le capitaux italiano. Il y a un endroit real, oh, en oh, oh, France. Amérique, oui. Je peux traduire pour vous, je peux écrire en chat. Bonsoir à tous, c'est un blog qui est surtout sur les galeries et les musées virtuels comme ça. J'aimerais bien parler de cette exposition.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 Alors, parmi les personnes présentes, Mario Gerosa, euh, qui est euh, un des grands journalistes italiens, critiques, auteur, et qui entre autres a été le curateur de l'exposition Renaissance Virtuelle à Florence. Euh, euh, on a Vincent Giovannoni, qui est euh, l'un des euh, conservateurs en chef du Mucem à Marseille. Cetus, euh, qui est artiste, mais qui s'occupe, du bureau des artistes de Genève. Enrico Tadei, qui est le spécialiste euh, du blockchain et entre autres, du euh, crypto. Guadalupe Vasquez, qui est euh, mexicaine et qui euh, dirige euh, l'Institut espagnol de Second Life, ah, qui sont... organise. Anne von Rhein de Düsseldorf, qui est de, du groupe Edu Nation, qui travaille avec beaucoup d'universités, dans l'IOA.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 Comme je l'ai dit, Saint-Saëns, euh, Massenet en joué, euh, Colette a fait des lectures dans cette salle, Matahari a bien dans les années 60, donc avec les happenings, comme je disais tout à l'heure, de, de Fluxus, avec euh, Ben Vautier. Et, et... Et on allait ouais, partir à bien. danser. Prima oui, oui. Lane. Bon, on est à l'After, qui est l'un des clubs du Moyaland, géré par ah. DJ Raven. On est rue Catherine Ségurane Bienvenue, on est dans la copie de la galerie L'Atelier Franck-Michel à Nice Salut Madness bon. Oui Alors on va rentrer Hola. Oh salut André ah, salut Zach, salut Céline et Gab Avec des morceaux de carton parce que j'avais ça C'est des petites œuvres en carton confinement. Et en haut c'est des dessins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 Suisse, Marseille. Ah, et le journaliste Nicolas Barial qui est là. Bon bah, bonne nuit. Il est une heure du matin, Alice. Ah, voilà. partagé, ah, je l'ai ah, partagé sur les musées de la ville de Nice. Une fois qu'on a le conservateur du musée, enfin le directeur du Elle musée de direct live sur le site et je suis en train d'essayer de le faire sur la direction des musées. Le musée Masséna virtuel, c'est-à-dire on a reconstitué l'entrée le, du euh, pendant 20 jours au musée Masséna que j'ai installé. Donc j'ai installé la maquette à l'identique. Et après j'ai mis quelques photos de l'exposition de des années joyeuses. Du chat. Dehors on a la DJ qui est en train de mixer voilà. Ça fait un peu empire hein, de... Il y a Monsieur Barbérois à côté, voilà, qui est là. Heureusement les gardiens a sont ou, pas là. de rentrer. Alors, ou alors là, non, ça, ça veut être dire oui. Voilà, bon. là, maintenant, on commence à avoir les Américains. Et bientôt, on a eu des Polonais, des Allemands, des Suisses, des Espagnols, des Belges, des Américains. Everybody. Bonsoir à chacun. En fait, je suis dans priory. Je suis un priest. Je suis un father. dominican. Et nous allons vivre un temps de prière. It's time now to pray. Et to pray for everybody. De prier pour chacun d'entre nous d'être venu. Je voudrais remercier d'emblée Patrick Moya qui nous a, a permis de nous retrouver.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 Ta pauvreté seigneur nous te prions seigneur écoute nous seigneur exauce god of every nation and people from the very beginning of creation you have made manifest your love oh oh oh oh oh oh oh oh in excelsis In 6D. On Natal et à tutti, happy Christmas, joyeux Noël à chacun. Non è caldo come il sole del mattino. Chissà dov'era casa mia. Oh yes, benvenuti, welcome to my land. A tutto il bene che ti ho dato oggi oh, sono. And the joy joy. And non dirty, so you have to stay home. y un étudiant allemand, de, de... Rémi. Bonsoir, Ah, il y a Lee Olsen. Alors, Lee Olsen, c'est un collectionneur américain de d'art virtuel. Tout droit sur, sur l'escalier, Matoki. Et après, on va couper la voice. <coughs> euh, on peut y, euh, y aller. Euh, je vais laisser Eric Léon présenter <coughs> euh, Vincent Giovannoni.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 Patrick vous mettra également dans le chat la traduction en anglais qu'on a, qu a préparée. Je découvre une, une collection absolument phénoménale euh, dans laquelle il a, il a tout. Euh, tout à l'heure, Eric vous a présenté des Mickey. Il a des, des collections qui pourraient être aussi bien euh, au musée de l'Équilibre en euh, lit que euh, voilà. qu bon voilà. Bon. Voilà, où on voit euh, Jean Ferrero, euh, photographe. Donc, pour qu comprendre que Jean euh, a commencé sa vie comme euh, euh, photographe euh, tout jeune, il l'explique lui-même. Euh, il est né, en, je vous l'ai dit, en 1931, quatre ans après la Grande Dépression, on sort du Première Guerre mondiale. Euh, il en... euh, a bien sûr fait des études de lettres avant de devenir un artiste, mais il a aussi été champion de course à pied. Et on est dans un monde qui n'est pas vraiment celui de taille où on va euh, boire des coups, se voir le soir dans des caves pour écouter de la musique, euh du jazz, voir Maurice Vian. Voilà. Là, sur la droite, pour ceux qui le connaissent aujourd'hui, on a Bête Vautier, c'est très improbable, Ben Vautier à l'époque a 31 ans, on voit sur les objets. Du terme à une jambe. Nous, on a l'impression qu'on ne mourra jamais, qu'on sera toujours heureux. Alors, on, on, on, on retient l'idée que euh, cette, euh, ce début de la société de consommation n'est pas encore détestable. Il est euh, il fait envie, c'est vachement bien. On repasse sur la, la, la oui, slide de suite. C'est mettre en relation une action, un fait, avec les circonstances historiques, sociales, artistiques dans lesquelles ils se sont produits. Ma conclusion, c'est que moi aussi j'essaie de vous faire sourire. Bah, je vous remercie. Euh, je suis resté à peu près dans les clous, je me suis dit une heure. Et et je je, je répondrai qu'à la moitié de la question. <rire> Alors euh, ben, je vais poser une moitié de questions. <rire> non, ce serait idiot. Ben, L'exercice, il doit être marrant, j'espère que vous vous êtes amusé à le faire. Ah bah ben, oui, ah bah ben, oui. Euh, bien sûr, bien sûr. Moi, euh, bon, bon, ben, le, le titre de l'exposition, c'est les années joyeuses. Il y a toute une section qui s'appelait Rire. Et aussi bien avec Jean d'un côté qu'avec Eric de l'autre. Eric Lyon, euh, qui est dans un coin et qui ne dit rien, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Euh, vous voyez que OK. Que... <rire> ok. Mm. Mm. Ok, I can do it. Bonjour. Bonjour. Je vais oh, in the car. voiture. dans Je pense que oui. J'ai la c'est dans la télé and prepare the exhibition here. I prepare the model of the museum and prepare the exhibition the musée a partir de mon modèle de second life. Yeah, mm -hmm. so the museum They made built the museum from my second life model. Voilà, <laughs> my painting the a very big painting. Um, And inspired oh. of the European art, the Rembrandt, Velasquez. Yes, yes, yes. Yes, yes. Vermeer yeah. is uh, the creature, um, the artist is uh, in the interior of the painting. J'ai toujours rêvé d'être le personnage qui vit à l'intérieur de l'œuvre. Mm -hmm. I always dreamed of being the character who lives inside man. What is But it, it exists real yes real Sebastian, and monsieur patrick moya has painted it so if you ever in san sebastian i really recommend it we only have three minutes left and we're back at the beginning here you have the the installation monster is here for the teleport in the sky thank you yes we have Merci. Or visit his website, patstikmoya.com. I mean. And uh, I've been here many times before. Kind of surprised to see you. Good ah. afternoon. Okay. May you uh, see my art in real life or in Second Life? Uh, in Second Life and Real Life. In I Real Life? Oui, la vie réelle Chicago. Ah, Chicago. Mais c'est longtemps. long yeah, longtemps. Lo long pour faire quoi bah, Pour accoucher. Ah oui, alors c'est en haut. La sage-femme, elle n'est pas là pour l'instant, il faudrait lui... Je crois que vous pouvez lui envoyer un message pour prendre un rendez-vous. quest que ça coûte combien oh, Alors là, je ne sais pas. Parce que moi je suis le propriétaire de l'île, c'est moi qui ai créé l'hôpital en bas pour montrer mes œuvres dans les hôpitaux. Okay. Mais je leur ai laissé la gestion et eux ils s'occupent de tout. Là, donc Je vois, je vois qu'il y a pas. une infirmière, il y a Angélique. Peut-être elle s'occupe, Angélique. Alors il y a monsieur et madame des patates qui voudraient accoucher. Alors pas de suite, pas de t'as juste à 40%. Ah ouais, ma foi. bientôt. Pas t es... T es... là. Je crois que c'est Tigo, je crois que c'est Tigo. Ah, c'est un, un garçon. C'est des Canadiens. Voilà, ils sont là, ils sont là. Eh oui, on est des Canadiens, non, des Québécois, pas des Canadiens. Ah non, non, Québécois. pas des Canadiens, malheur, non, des Québécois. <rire> voilà, elle est là, la mère ah, s'est oui. réveillée un ah, peu. Vous laisse faire votre travail mademoiselle. Oui ah, <rire> j'entends le titre du public. Oh, ah oui, là on voit le. On le voit là sur l'écran. Ah pas le français ou ouais, euh. le Je vous ai trouvé euh, sur la vidéo euh, ah. des euh, destinations. Ah, et ah oui, puis, voilà. Euh, voilà. Là, c'est ouais. une tour géante, donc là, on monte à pied, il y a des œuvres tout le long. ouais on a fait ça, on a monté euh, ah tout bon en haut. Euh, oui, oui. Ah, ben, bah, ah ouais, <rire> À là, pied, là, oui. <rire> là, il faut le long, faire, oui, ça. Ouais. Mais c'est intéressant, parce qu'on on prend le temps de voir les tableaux. Sur... Ah oui, sur... oui, bah là, quand je fais la visite comme ça, je fais vite, juste pour montrer tout. Ah oui, non, mais c'est bien, parce qu'on voit la, la, la vue de l'ensemble, et puis après... Oh. Euh, on revient visiter petit à petit. Chaque partie. You send me. Elle a du mal à conduire parce qu'elle mange à barbe à papa en même temps. Elle a écrit quelque chose. Combien de temps a-t-il fallu pour faire tout cela Je vais dire 10 ans. Voilà, dix ans à peu près. Alors je vais écrire 10 ans. On va aller voir les, les sculptures en Asie. Voilà. Je sais pas si elle est russe, elle a son nom. Elle mange un barbe à papa. Oh là oui, elle en a partout. C'est peut-être elle qui fabrique les personnages. Ça s'appelle Signe. Ah, elle vend des, des sous-vêtements. Voilà, elle est spécialiste du sous-vêtement féminin. Là, on peut rentrer dans l'expo en voiture. On rentre dans l'artistique en voiture. c'est bien la première fois que je fais ça. Mais du coup, où vous venez de se vencer C'est rassuré alors Oui, bah le soir, ouais, ça va. bien, ça c'est une boîte qui est plus haut, qui est allée plus jeune. Ouais. Exhibition and Tomorrow voilà. Parce que un peu... Ah si, Kenny, ça va Kenny, ça le... il a le champagne ça va Je sais pas s'ils serviront du champagne demain Donc, voilà. voilà, tout le monde Il y avait même des gens de Nice voilà. voilà On est avec une étudiante de la Villa Arson à Nice, qui est une école d'art et pour préparer son mémoire, elle a réalisé une exposition sur Second Life. Très bien. Avec des euh, œuvres qui sont créées par des gens dans SketchUp. Ah, il dit... Eh oui, ben je sais pourquoi il dit ça. La student... Ah, la la soeur soeur student, une event, euh... Euh... Oui, ben, pour le confinement, je voulais aller chercher... Un endroit, euh, donc euh, les profs nous ont conseillé certains, certains sites. Ah, de, mais c'est quel est euh, les Beaux-Arts, les Beaux-Arts de Lyon. Ah, l'Ensbar. Et là, prochainement, lundi, on fait un vernissage, comme j'ai une galerie à Nice, enfin, j'ai un galeriste à Nice qui est fermé. Et on va faire un vernissage virtuel qui sera retransmis en direct sur Facebook en 74. Et donc, je travaillais sur l'idée que la télévision allait transformer le créateur en créature. Attention, à l'écrit. Ah. Êtes-vous de l'Ensbar on va voir. Est-ce que vous nous entendez? Oui, ah, il y Ah oh. oh là là, il y a encore une place <rire> dans la De voiture. Il y a encore une place. Si vous cliquez droit sur la voiture, ben, je vais demander si elle nous entend. Est-ce que vous nous entendez? La voiture déjà. Est-ce que vous nous entendez? Et si vous De cliquez peu? droit sur la voiture, vous pouvez monter en faisant. Euh, je... Oh, voilà, ça je, ouais, je me déconnecte parce que si je ne me déconnecte pas je reste trop longtemps Moi, il faut que j'apprenne à me déconnecter ah, voilà. ah. à plus tard en avant mm -hmm. c'est parti oui. à plus tard. En route pour le merci eccola qua Through the oh, this called We ask all of you to share what you have to offer if you would like to join the burn two people and build there are plenty of openings for that and all the other things that happened during the entire year to that culminate here in Teaching the big burn and is the best way to learn craziness dotted around I just scanned around earlier, I saw there's an art installation by the one and only Moya Patrick. If you've uh, never seen any of his stuff, that is quite a sight to behold. So yes, definitely uh, if you can get down to Burn 2, the Multiverse event this coming week, do so. you right. is actually the artist who made all that cool stuff on the second floor. On the second And... floor? Oui, Patrick Moya, enchanté. Bonjour. Je suis très, très content de faire votre connaissance. Je suis l'Illinois, Illinois. Le... Illinois. Oui, oui, de de Illinois. oui. Je suis aussi professeur là. Oui, oui, oui. oui je viens du <rire> Québec. Ah, du Québec. Enchanté de faire votre connaissance. Merci. Non. Oh. Merci, Patrick Moya. Who is exhibiting the world history of art on the second floor? The third floor has classic paintings from the Art Institute of Chicago, Randall's photographs of Japan and photographs of Germany, Austria, SL and Greece. You have the website. Vous avez des, toute de toute l'évolution de l'histoire de l'art vue par la civilisation moyenne. Puis-je avoir une question, M. Moyen? Oui. Uh, quelle, euh, par quel moyen avez-vous accroupi toutes ces œuvres Est-ce que c'est un parrain informatique -ce que euh, Non, ce, que sont que peint, ce sont des œuvres que j'ai peintes pour différentes expositions. Ça, c'est l'hommage à Vermeer. Vermeer, à, à côté, il y a Rembrandt et Velasquez. Oh. Moi, j'avais eu la visite de l'université de Laval. Euh, Exactement, c'est là que je travaille. Vous étudiez ah. le français alors. Ah non, euh, je suis prof en, en effet de russe, mais j'apprends le français, l'allemand et tout Il y a uniquement quatre lettres monde. dans le, le langage de la civilisation moyenne. Il y a M-O-Y-A. C'est très beau, monsieur. Ah, merci. Je suis dans, aux états unis dans l'état de Washington, ah, à oui. près de Seattle. Ah oui, d'accord, parce qu'il y, y a Randall qui est à côté de Chicago. Vous. À l'Université de l'Illinois, Vous Toutes sortes de personnes qui s'intéressent pour les langues et la technologie pour faire apprendre les langues. Les Français? Non, sorry. Ah non. Le Français. du Canada. Froid de Vancouver. Du Canada aussi. Voilà. C'est I Je vois que iSky et Freya, ils sont ici, donc je vais aller les visiter. Oui, Voilà, c'est la Moya Civilisation. Oui. Ah, so, parce que, il fait beaucoup de monstres en uh, Italie. Uh, la Regia okay. di Caserta, le uh, ah. Palazzo Ducal de Mantova. Uh, je suis professeur de l'italienne à Dublin, en Irlande. Ah, Dublin. Ah oui. Excusez-moi. Oui. Uh, excusez -moi. oui. Uh, Sue, après que vous visitez ce museu, je peux vous montrer Moïse si vous avez le temps aujourd'hui. Je pense organiser en futur quelque chose avec les étudiants de français. Ah si, mais où, en réel ou en virtuel ah, probablement virtuelle, parce que nous <laughs> sommes <laughs> en Irlande, puis avec ces problèmes de coronavirus. Oui, oui, oui. Ancient Egyptians, no, <laughs> no Greeks, the Greeks. Yes, okay. Greeks. All right, Dex, Dex, from Poland. Ah, uh, French artist Moia, right beside mm. you. All right. C'est cool. so C'est cool. <rire> Non. Je suis un professeur d'Allemagne. D'allemand. Et d'anglais. Ah bon. Oui, oui. La presse de Gutenberg. Oui, je l'ai ah. vue euh, à Mainz. Bonjour. <rire> Bonjour. Voilà, bohémio et espagnol, Spanish. Hola. Hola. Ah, yeah. vous parlez espagnol aussi. Mm -hmm. No. Ah, bueno. Yo soy británico, pero no español. Y ahí está, esa es mi favorita. Los cahuates pistachos. Carnaval de Mazatlán sin banda no es carnaval. El ritmo que Uh, about him and his work that he does oh, here yes. in SL ArtWise. I found him. He's right here. Patrick Moya, right? Yeah, exactly. Yes. He's, he's wonderful. His place is awesome if you haven't been to his region as well. Oh, he's in the middle of the dance floor. Mm -hmm. <laughs> There he is. That's awesome. Yeah, so for those of you who don't know, we've got destination videos that highlight some of the really cool things going on in SL, oh. but also there's some um, artist features like Patrick Boyer. Yeah, this week's was Hello us. Kitty. Yes, this week's was is yeah. Hello Kitty. <laughs> um, so yeah, you can take a look at our YouTube page and find those videos and find out some really cool things about people in Second Life and places in Second Life. So there's so many things in S.L. è presente nel Museo Reale di Nizza e eh, è presente anche qui da noi e questo per me è un onore per il Museo del Metaverso è un onore ospitare quest'opera Patrick, se vuoi aggiungere qualcosa uh, eh, sì è un'installazione che è una, sì. una pittura e per uh, realizzata in 20 giorni 20 giorni sì, sì, Minitel Oculus Rift. Ici, ah, Oculus Rift. Eh. Bella, molto bella, congratulazioni Patrick. È veramente mm. Penso che vederla dal vivo sarà, sarà bellissima, vederla nel mondo fan nel mondo... Ah. Si torna la camera, all'altra face a delle fotografie ah, che, che, della che, realizzazione. Dentro. Thank you, thank you. Okay. thank you for your visit. Thank you. Is my museum? You are uh, painting. Oil painting? Uh no, acrylic. Acrylic painting. Oh. Oh. oh. oh. That is me in the climb. Wow. Oh big. Live painting? Yes, live painting in direct live. Oh. In, uh, in Italy. In Italy. Mm. Mona Lisa. Mm. Uh, here is me and the uh, factory. Me in the factory. Oh, uh, The painting. They oh. have in Tokyo. Hey. Yeah. Yeah. Sculpture so in Taiwan. Yeah. So it's a virtual creation of the gallery of the recto efficient uh, chapel at the Paré High School in Laval. I wrote this book, which draws a typology of the general uh, phenomenon a virtual museum can make. I was going to show some parts by Yanmin. Some virtual museums of Patrick Moya to see how virtual museums in a substitutive way to be, to show someone. So we give space to that, uh, we give um, possibilities. Merci beaucoup, Patrick, c'est super, ça va. Second Life, je fabrique mes expos dans Second Life. Oh terrible Et avant de les faire je les construis les maquettes et ensuite je les garde et je fais des visites guidées. Oui. On s'est pas déjà rencontré Patrick. On s'est vu ah. au castel il y a à peu près 2-3 ans, on a parlé de Second Life et moi je commençais à l'arrêter universelle. Et c'est drôle comment le monde peut être euh, petit quoi. Ouais. Parce que là bien. tu vois il oui. y a Patrick Moya <rire> qui est juste sur ta, sur ta droite, c'est parti. Et il a fait toute une, une ville avec quoi. plein de, de euh, constructions, bon, des ouais, dessins, des petits, etc. Ouais, ouais. Sur Second Life il a fait énormément de, oui, hein, énormément quoi, de 3D sur Second ça, Life. Il a énormément de sur Second énormément de sculptures 3D sur Second Life. J'ai un avatar qui vraiment que j'ai customisé rapidement. En fait j'ai réinstallé beaucoup de choses que j'avais dans ce monde-là. j'ai finalement, je vais quand même travaillé là-dessus. Il y a la tour, il y a le truc, il y a une lettre par euh, une région qui m'ont offerte. J'ai écrit moya, voilà, moya. Il y a 16 serveurs, en fait. 16 morceaux. R moya. Là, qu'est-ce qu'il y a